Avant d'embarquer dans le portfolio, euh, je vais vous montrer, c'est une petite slide intéressante ici qui explique un petit peu vers où Red Hat s'en va aussi. Dans le fond, on suit ce, que, ce qui se passe dans le domaine des IT, on fait juste s'adapter. Donc ce que vous avez ici, c'est le modèle traditionnel, donc un serveur physique qui concerne des logiciels, des bases de données, attaché à un SAN, à un NAS. Donc ça c'est très traditionnel. Donc c'est ce qu'on voit le plus aujourd'hui, on parle de 70% des déploiements, c'est ça. Euh, dans la colonne du milieu, on commence depuis quelques années à avoir de la virtualisation. Euh, ici, vous voyez aujourd'hui, il y encore plusieurs compagnies qui ne virtualisent pas. Peut-être ici tout le monde virtualise ou peut-être pas. Mais euh, je rencontre plusieurs clients qui n'ont pas fait de choix encore s'ils vont prendre l'option virtualisation ou pas. Euh, la crainte, c'est beaucoup les performances, les dégradations de performances. Par contre, euh, bon, selon des études de journalistes internes, c'est sûr que la virtualisation va prendre de plus en plus place parce que ça offre une flexibilité qu'on ne retrouve pas du côté physique. Vous voyez le cloud à votre droite, ici on en parle un petit peu, pas énormément de compagnies qui ont déployé euh, des clouds. Même en 2015, vous voyez, la, la, la portion augmente un petit peu, mais pas énormément. C'est vraiment... Euh vers 2020, qu'on va voir peut-être une plus grande explosion du cloud. Quand on parle du cloud, c'est du platform as a services, infrastructure as a services, big data. C'est tous des termes qu'on entend que les jeunes nécessairement ne déploient pas aujourd'hui, mais c'est vers là où on s'en va. Ici, vous avez euh, tout ce qu'on touche, dans le fond, en matière de technologie euh, chez Red Hat. Donc, oui, on fait du euh, système d'exploitation avec Red Hat Linux, mais on fait beaucoup plus que ça maintenant. Je commence par la droite. À droite, c'est notre plateforme. Euh, cloud. Donc ce qu'on offre dans le cloud, tout d'abord, OpenStack s'en vient, n'est pas disponible encore, mais euh, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on, on vise mai ou juin pour le rendre disponible et c'est vraiment ce qui va être notre infrastructure association services. Donc si vous voulez déployer euh, un, un cloud, dans le fond, on va travailler. Notre offre va s'appeler euh, OpenStack. Euh, maintenant, vous voulez gérer ce cloud-là d'une façon graphique, que ce soit élégant. Donc, on a un produit qui s'appelle Red Hat Cloud Form qui va être en mesure de se connecter à OpenStack et vous offrir euh, des capacités web pour en faire une, une belle gestion. Manage IQ, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ce sont des produits qui vont simplifier euh, la gestion, avoir une image claire de qu ce qui se passe dans mon cloud ou dans mon environnement virtualisé. Et finalement, en haut, on a notre plateforme as a service qui s'appelle OpenShift. Si vous ne connaissez pas OpenShift, OpenShift, c'est un service gratuit euh, qu'on offre sur notre site web, openshift.redhat.com. Euh, dans le si vous, euh, vous avez un développeur qui a besoin euh, d'une plateforme web, c'est-à-dire qu'il a besoin de PHP, a besoin euh, de Java ou euh, euh, Ruby ou Python, peu importe qu ce que c'est la plateforme, il se connecte sur OpenShift, il fait la demande et quelques secondes après, il y a cet environnement-là disponible pour lui. Donc il est capable d'envoyer de, de, son code dans OpenShift et de voir qu ce que ça donne sur Internet. Donc, on, le, la transition euh, entre le code du développeur vers OpenShift. On utilise JIT pour faire euh, la transition. Donc, c'est le fun parce que ça évite au développeurs de vous demander une infrastructure. Et souvent, il y a un certain délai qui va se prendre avec la façon soit disponible ou la machine virtuelle. Dans ce cas-ci, là, pratiquement instantanément. On en a fait un produit aussi, on-premise, si vous voulez prendre OpenShift et le déployer chez vous. Donc, c'est notre plateforme as a services, notre produit. On a JBoss. JBoss, je ne vais pas aller dans le détail. Euh, je ne couvre pas JBoss euh, dans mon rôle chez Red Hat. Je suis un architecte de plateforme. Euh, J'ai un collègue qui s'en charge. JBoss, on a une multitude de produits à l'intérieur de ça. Dans le fond, si vous voulez créer une application multiplateforme Java, on a plusieurs composantes euh, qui vont vous aider à faire ce développement-là et le mettre en cluster, par exemple, avec Grid, qui va cacher les informations de la base de données. Euh, on a énormément de produits autour de JBoss, on pourrait en parler pratiquement pendant deux heures. Red Hat Enterprise Linux qui est là, qui va rester euh, la fondation pour pratiquement tous nos produits chez Red Hat. Euh, en fait, vous regardez le pas avec OpenShift, en arrière de ça, c'est Red Hat qui roule avec une multitude d'autres produits. Vous regardez OpenStack, Bien, OpenStack, ça prend un système d'exploitation, mais c'est Red Hat Enterprise Linux qui est là. Et ainsi de suite, vraiment, là, le système d'exploitation demeure au cœur de tous nos produits, presque. Red Hat Storage, qui est euh, une compagnie qu'on a acquis il y a deux ans, qui s'appelle Gloucester. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Gloucester. Gloucester, c'est une solution NAS. Dans le fond, c'est pour le Big Data. C'est pour, vous avez euh, des centaines, de, des milliers de fichiers à mettre euh, dans le stockage. Souvent, ce que les gens vont faire, ils vont euh, ils ont un SAN, donc ils vont prendre l'espace sur le SAN, mais ça coûte très cher, le SAN. Ici, on a une solution NAS, c'est un, un petit appliance que vous déployez sur des serveurs X86, et ça fait un pool de tous vos serveurs ensemble. Vous pouvez accéder au stockage qu'il au travers de ce pool-là. Donc, idéal pour des données non structurées, des fichiers, des vidéos. Euh, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour euh, des euh, bases de données, mais pour le Big Data, on est... Euh, on a ce, ce produit-là. Au niveau de la gestion, on a Red Hat Enterprise Virtualization qui est l'équivalent un peu de VMware vSphere. Vous savez quelque Red Hat Enterprise Linux? Peut-être pas, j'en ai parlé tout à l'heure. On a un hyperviseur qu'on livre qui s'appelle KVM. Donc, Rev va se brancher à cette infrastructure-là pour Ça vous permettre de faire une gestion web euh, de ces différentes machines KVM-là. Satellite, qui est notre produit qui vous permet de gérer le cycle de vie de Red Hat Enterprise Linux. Donc, si vous voulez gérer les patchs, vous voulez gérer les fichiers de configuration, par exemple, vous voulez le centraliser sur satellite et les déployer sur Red Hat Enterprise Linux, Donc, c'est avec satellite. Et finalement, JBoss Operation Network, qui est un peu l'équivalent de satellite, mais pour toute la plateforme JBoss. Donc, si vous avez une application JBoss qui roule et cette application l'arrête arrête pour X raisons, JBoss Operation Network peut détecter que l'application est arrêtée et va la redémarrer. Si vous avez un autre exemple avec JBoss Operation Network qui est intéressant, vous avez deux applications JBoss qui communiquent ensemble, ça envoie des données. Et pour une X raison, il y a une donnée qui ne se rend pas dans l'autre application, mais lui, il peut détecter que le message ne s'est pas passé et il va renvoyer le message. Donc, c'est des petits exemples.